cest Chers collègues, Monsieur le Président, nous ne pouvons que soutenir globalement ce projet. Néanmoins, dans le doute, pour certaines injustices, nous pensons notamment aux fermetures de services pour regroupement économique. On parle de la possible fermeture de la maternité de Bar-le-Duc pour Saint-Dizier. Il en est de même dans les Vosges, avec le risque de fermeture de la maternité de Remiremont. Il y a bien d'autres exemples. Cela va engendrer des contraintes pour le personnel de santé déjà saturé et cela va encore isoler nos campagnes et villes moyennes. Elles ont besoin de vivre. Mon groupe s'abstient pour ce vote. C'est noté.